Donc, je pense que les gens ont dû pouvoir changer de salle déjà. Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis développeur Python depuis une dizaine d'années à peu près, d'abord en amateur puis professionnellement. Euh, je vais vous parler de, du, du modèle asynchrone de, de Python qui a pris de l'ampleur ces dernières années, que j'ai même pu voir ce, ce développer au fur et à mesure. Euh, le, le but, en fait, c'est de. Enfin, c'est voilà, j'ai appris à le à l'utiliser. Un jour, j'ai voulu voir comment comment c'était fait. Et donc, pour ça, pour moi, la meilleure la meilleure des choses à faire, bah, c'était essayer de refaire, de repartir de zéro, d'enlever un signe calio et de voir comment comment je pouvais refaire ce que j'avais envie dedans pour avoir pour avoir une une petite base utilisable. Euh, donc, déjà, voilà quelques, quelques petites choses. Le, le cadrage n'est pas terrible, mais c'est pas grave, on fera avec. Euh, donc, voilà, la synchrone en Python, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de découvrir grâce à, des, grâce à des cours écrits sur, sur, sur ZS de savoir et que j'ai ensuite expérimenté au euh, travail jour le jour chez, chez PeopleDoc, qui est une, euh, donc une entreprise euh, qui développe des, des outils en Python, donc, euh, notamment. Euh, avec des technologies asynchrones telles que AsyncIO et HTTP. Et. Donc voilà, le but, euh, le but de cette présentation est vraiment de, de présenter comment, comment fonctionne un moteur asynchrone euh, euh, Comment, fond. Enfin, pourquoi, pourquoi il n'est pas directement lié à AsyncIO Web, qui sont juste des mots qui, qui s'utilisent. Euh, Habituellement avec AsyncIO parce qu'il est dans la bibliothèque standard mais qu'il n'est pas du tout le, le, seul, le seul moteur asynchrone disponible et comment il est possible de le, de le remplacer par autre chose et de réécrire. Donc je vais commencer par, par parler un peu de coroutine avec une, une définition d'une coroutine qui se fait comme ça depuis, depuis la version 3.5. Voilà, ici on voit bien qu'il ne se passe rien. J'ai juste défini une fonction, en fait, parce que simple_print n'est pas directement une coroutine. C'est de la même manière que pour les générateurs. Ici, on a une fonction simple_print qui, lorsqu'elle est appelée, nous renvoie un objet de type coroutine. Alors qu'est-ce que c'est que, que cet objet coroutine D'abord, on peut voir, oui, le, notre fonction n'est à aucun moment exécutée. On a un print à l'intérieur, il s'est affiché nulle part sur la sortie. Pour exécuter la, la fonction, il faut l'attendre dans le moteur asynchrone. Alors ici, j'utilise un interpréteur interactif Jupyter Notebook, ce qui fait que j'ai accès directement à wait. Sinon, il faudrait utiliser une, une autre coroutine ou n'importe quelle tâche qui aurait la possibilité de wait ou l'exécuter directement à l'aide d'un subcalliot.run ou d'une boucle événementielle. Alors On voit bien cette fois-ci avec le wait, notre, notre coroutine a été exécutée. Et voilà ce que je disais sur la Run ou sur la boucle euh, qui n'apparaît pas car. C'est De toute façon, je ne vais pas les, les exécuter. Ça ne fonctionnerait pas sur cet environnement-là, mais en dehors euh, en d'un environnement nativement asynchrone, il faudrait procéder comme ça pour, pour l'exécuter. Voilà la boucle événementielle qui est impliquée dans, dans ces commandes, c'est elle qui va qui va gérer la programmation et le cadencement des, des différentes commandes, des différentes tâches asynchrones ou utile et, et donc permettre une, une utilisation de, de plusieurs en même temps, c'est-à-dire euh, de les euh, en programmation concurrente. Donc là, on a vu comment, comment définir et exécuter une coroutine, mais on, ce qu'on va se demander, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça contient et comment, comment on peut faire ça de notre côté. En fait, une coroutine, c'est assez simple. On voit ici, en fait, c'est juste un objet qui possède une méthode spéciale await. Et euh, donc on va s'intéresser plus particulièrement à cette méthode. Elle possède beaucoup d'autres choses, mais qui ne nous intéressent pas dans le, dans le cas présent. Cette méthode await... Euh, renvoie un objet de type coroutine wrapper qui est en fait un itérateur comme on le voit ici avec les méthodes spéciales euh, iter et next. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que notre euh, notre objet de type coroutine, c'est juste un, un emballage autour d'un itérateur Python, et c'est ainsi que va procéder la boucle, qui va juste euh, comme, comme le fait ce fort, en fait, appeler la méthode spéciale await pour récupérer un, un itérateur sur lequel elle va itérer pas à pas euh, suivant les, les interruptions de la coroutine. Voilà, ici, on voit qu'on a exactement le même comportement. Euh, bon, Notre coroutine n'avait rien de spécifiquement asynchrone, donc on va faire quelque chose d'un peu plus complexe avec ici donc, une coroutine qui utilise différents await, qui utilise un slip, euh, slip de zéro, mais ce qu'on verra par la suite qu'une autre valeur poserait des problèmes dans ce cas-là. Et, et donc on va itérer dessus pour voir les différentes valeurs. On remarque qu'avec euh, avec cette simple boucle FOR, on a pu donc, itérer sur le, sur le contenu de la coroutine et l'exécuter. On remarque cependant pas avec le FOR qu'il s'agit juste de PRINT, qu'il y a bien eu plusieurs, euh, plusieurs itérations qui ont, qui ont eu lieu de euh, de la tâche complexe work. Et c'est pour ça qu'on va plus passer pour la suite et notamment sur le, le développement de la boucle ensuite à, à des itérations manuelles. Donc, comme, comme on a un itérateur, on peut très bien utiliser la routine next dessus qui va nous renvoyer le prochain élément à chaque appel. Donc, d'abord, je, j'appelle, j'appelle ma fonction pour récupérer le coroutine, je récupère l'itérateur associé avec l'appel sur await et j'exécute je, pour avoir la première valeur. Et la deuxième ensuite, et on voit bien donc, euh, qu'à chaque, euh, qu'à chaque wait, enfin, pas à chaque wait, mais en fait, c'est ici le A5K.slip qui a, qui a effectué une interruption de la boucle, ce qui fait qu'à ce moment-là, la boucle événementielle va pouvoir reprendre la main. Bon, ici, la boucle événementielle, c'est moi qui fais des next manuellement, mais par la suite, ce sera quelque chose d'un peu plus intelligent. Et c'est, c'est donc ce genre de, ce genre d'appel qui va permettre de, de lui rendre la main et de cadencer effectivement les, les tâches, les tâches concurrentes s'il y en a qui sont en attente de, de différents événements extérieurs. Donc le await qu'on peut, qu peut voir dans les coroutines est en fait équivalent à, à un, un mot-clé « we from dans » le, dans le contexte de générateur. Maintenant je vais parler plus généralement de, de tâches asynchrones ou awaitables qui sont le, la généralisation des coroutines. Les coroutines ne sont qu'un cas particulier de ces awaitables qui sont qui sont définis à l'aide d'A5Def. Mais plus généralement, un awaitable est en fait un, un objet qui va posséder une, une méthode spéciale d'UnderAwait qui va renvoyer donc un itérateur. C'est-à-dire que si on voulait redéfinir notre, notre coroutine précédente sous l'aide d'une tâche avec sa propre méthode, on pourrait faire comme ici, la classe ComplexWork qui fait exactement la même chose. Donc elle, elle print une, un premier mot, elle lit pour rendre, pour rendre la main à la boucle et elle print le deuxième. On voit que c'est strictement équivalent, si on fait un await, de, un await de cette tâche, on aura bien les deux, les deux messages qui s'afficheront dans, dans la sortie. On peut aussi vérifier, mais ça on le voit puisqu'on l'a défini, que notre, notre tâche asynchrone respecte le, le protocole établi pour les, pour les awaitables, c'est-à-dire qu'on peut itérer manuellement sur le, sur le retour de sa méthode await. Et ce qu'on remarque ici, en ce cas, c'est que, donc, on a bien une, une exception stop iteration qui est, qui est levée par notre, par notre générateur, ce qui est normal vu qu qu'on l'a consommé entièrement. Et ce qui pourra nous servir, par la suite d'un développement d'une boucle un peu plus performante pour savoir que la tâche euh, s'est terminée et donc qu'on peut passer, enfin, qu'on peut arrêter de s'en occuper. Euh, oui, on a, enfin les awaitables je les présente parce que ça, ça marche ainsi, mais souvent c'est assez peu courant d'avoir à en définir manuellement. On peut faire déjà beaucoup de choses avec des awaitables, avec des des coroutines. J'en définis ici quelques-unes parce qu'elles vont être elles vont être utiles pour certaines tâches. En fait, c'est surtout important pour pouvoir stocker un état facilement avec avec notre tâche. Par exemple, ici, une, une classe waiter qui fait pas, pas grand chose, qui attend juste en boucle que son, que son état passe à tout. Ça permettra, en fait, à une utilisation extérieure depuis plusieurs coroutines de se, de se synchroniser. Il suffit que l'une d'entre elles attende sur le, l'objet pendant que l'autre change son état pour, euh, pour observer le comportement. Par exemple, ici, donc, je définis deux coroutines, euh, wait job et count up to. Donc WaitJob va juste euh, va juste utiliser le donc les deux partagent le même Waiter qui est défini avant elle. Waiter va juste afficher un message attendre et, euh, et afficher un autre message pour indiquer que, que l'attente c'est bien c'est terminée. Euh, alors que le count c'est juste un c'est juste un compteur, euh, un compteur qui attend à chaque itération simplement voilà pour remarquer donc ici ça va attendre enfin euh, euh, ça va faire 10 itérations et on va bien voir que que les deux s'exécutent euh, que les deux se synchronisent. J'utilise aussi euh, AsyncCaillou qui permet donc de, de lancer en concurrence plusieurs plusieurs tâches. Donc là on voit bien on voit bien sur la sortie qu'on a le, le premier le premier affichage de WayJob job qui s'est fait, interrompu ensuite par le countdown tout pendant que euh, pendant que la première attend donc, et l'autre message qui se fait qu'à la fin. C'est pas c'est pas un hasard parce que j'ai utilisé un un slip de 0, je pourrais très bien euh, changer la valeur pour mettre un. Euh, ce sera un peu plus long à s'afficher, mais on remarque bien que euh, c'est un peu lent parce que la machine qui le fait, est un tout petit serveur. Donc euh, c'est possible que les itérations mettent plus d'une seconde, mais c'est censé être ça. Voilà. Je remets juste zéro pour éviter que ça pleine plus tard, quand j'utiliserai plus plus euh, caillou. Et voilà. Donc euh, ça, c'était pour euh, pour ce qui était des des coroutines et des et des euh, et des Mais ce qu'on veut après, c'est c'est plus développer le, le moteur autour de ça, parce que ça, c'est des objets qui existent déjà, c'est le, le cœur de Python. Où ce qu'on veut, c'est réécrire la manière de les agencer, et ça, ça se passe au niveau de la boucle événementielle. Alors pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est juste faire des, des, next, des next à la main dessus, mais ce qui serait intéressant, c'est d'avoir déjà une fonction qui nous permettrait d'exécuter de, entièrement une, une coroutine. Donc c'est l'objet de, de la fonction runTask ici, qui prend simplement une tâche asynchrone, qui récupère l'itérateur associé, qui itère en boucle jusqu'à jusqu l'exception stopIteration où elle arrête de la traiter. Sauf que bon cette fonction, ça ne nous permet pas grand-chose, parce que si notre moteur asynchrone ne gérait qu'une qu tâche à la fois, ben, on n'aurait pas vraiment besoin d'utiliser de l'asynchrone. l'intérêt c'est de pouvoir utiliser plusieurs tâches en concurrence. Et pour ça, j'ai défini la, la fonction runTest, qui fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'elle prend une, une liste de tâches. Donc à partir de celle-ci, elle va, comme, euh, comme précédemment, récupérer les, les itérateurs, et, ça va fonctionner avec, euh, avec une file prendre, euh, prendre la première tâche qui est disponible et l'ajouter euh, à la fin tant qu'elle n'est pas terminée ça permet à chaque tâche d'être sûr de, de passer euh, à l'itération et de ne pas en laisser sur le côté euh, voilà donc euh, on va utiliser la, la fonction run_tasks avec avec les premières tâches qu'on a qu'on a définies on va voir que ça fonctionne exactement pareil que les exemples d'utiliser asyncio voilà donc pour rappel le simple print je vais afficher juste un message donc on voit bien les 1 2 et 3 et le sort qui affichait deux messages avec une interruption entre les deux et on remarque bien que la boucle est premièrement passée sur les sur les trois tâches avant de prendre la seule qui n'était pas terminée on peut aussi utiliser des cas plus complexes, notamment l'objet qui a été défini, qui va permettre aux deux tâches de synchroniser. Et on remarque bien qu'on a encore le même, le même comportement que la euh, euh, Maintenant, on va essayer de développer un peu l'environnement asynchrone autour de ça. On a une méthode runTast, mais à Silkyo, ça ne se résume pas à la boucle événementielle. C'est aussi beaucoup d'outils qui permettent de. Euh, bah, qui permettent de faire des choses asynchrones, d'attendre de, des événements, de réagir au temps, etc. On a vu, euh, avant que j'ai utilisé par exemple, bah, il y a principe qui permet d'attendre un certain nombre de secondes. Il y a cinq caillot gazeur qui, qui démontre aussi qui permet d'exécuter plusieurs tâches en même temps. Et donc, on va, on va voir comment, comment on peut réécrire ces deux, ces deux premières tâches. Donc, pour l'instant, plutôt que de plutôt que devoir faire des, des tâches avec des yields quand j'en ai besoin, je vais définir une, une première tâche, donc toute simple, qui sert juste à rendre la main euh, à la boucle. Donc ici, c'est-à-dire que c'est un générateur qui aura qu'une seule, euh, qu'une seule itération, et à chaque fois que je voudrais euh, dans dans n'importe quelle tâche prendre la rendre la main à la boucle événementielle, il suffira de faire un await interrupt, et je et je serai je serai assuré que, que la boucle pourra pouvoir travailler correctement. Parce que le, le problème du modèle asynchrone, sinon, c'est que tant qu'une tâche ne, fait, fait un travail, par exemple un travail complexe, algorithmique, qu'elle rend pas la main à la boucle événementielle, euh, la boucle ne peut rien faire et il y aura aucune euh, aucune concurrence possible. Et à partir de ça, je vais développer par exemple une première routine sleep, donc qui se base d'abord sur un sleep until qui prend un, qui prend un temps absolu. Et le principe, c'est assez simple, c'est que ça va faire une boucle tant qu'on ben, qu n'est pas arrivé au temps voulu, on rend la main à la à la boucle. C'est assez inefficace, mais ça fonctionne, ça fonctionne dans les tests Et à partir, à partir de ce sleep on -team, on peut définir une autre coroutine sleep qui va juste transformer une durée en temps absolu. Donc maintenant, on peut, on peut utiliser ces deux, ces deux coroutines un peu plus utiles dans nos, dans nos exemples. Par exemple, ici, sur le même principe que message, qui prend une, une liste de messages et un, et un temps d'attente et qui va pouvoir faire une, une attente entre chaque message pour qu'on remarque le, vraiment le, le cadencement effectué par la boucle. Donc là, on remarque bien que les, que les tâches s'entremêlent. Donc j'ai mis un, un slip d'une seconde pour la première, pour la première tâche et de 0,7 pour la deuxième, ce qui permet de voir que la première est d'abord exécutée, puis deux itérations de la deuxième. Avant, avant de revenir seulement sur la première puisque on a à 0 seconde, à 1 seconde, à 2 secondes, etc. Pour l'instant, la, la boucle événementielle qui a, été, qui a été codée se résume juste à une, à une fonction run mais elle ne euh, permet pas, pas du tout d'interaction puis, puis les coroutines. Nos, nos coroutines sont lancées, sont exécutées correctement, tout se passe bien mais elles n'ont aucun moyen d'influer sur, euh, sur le, le déroulement de la boucle, par exemple d'ajouter de nouvelles tâches, enfin surtout d'ajouter de nouvelles tâches d'ailleurs. Et donc l'idée, ce serait, ce serait de pouvoir avoir un, un, état, un état associé à notre boucle, et pour ça, tout simple, c'est de définir une, une classe. Donc ici, la classe Loop qui reprend exactement le même principe, donc avec une, une liste de tâches qui est définie à l'initialisation, et le, la méthode run qui correspond à notre classe j'ai juste séparé le la task dans une, dans, une méthode, dans une méthode à part qui va nous permettre d'ajouter à la volée de, de nouvelles tâches dans notre boucle. Donc la méthode run s'arrêtera dès qu'il n'y a plus aucune tâche en cours. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement les tâches définies, euh, définies dès le lancement de la boucle, puisque de nouvelles tâches pourront se rajouter au fur et à mesure. Donc ici on peut, voir, euh, on peut voir par exemple en ajoutant juste une, une petite méthode runTask euh, utilitaire pour, pour, reprendre, pour reprendre la nomenclature précédente qui permet d'ajouter une tâche et d'exécuter la boucle directement. Et on voit bien qu'on a le, les mêmes résultats que précédemment avec juste la méthode runTask. Cette boucle va pouvoir nous être plus utile si on peut si on peut accéder à la boucle la boucle en cours d'exécution depuis les depuis les tâches donc euh, sur le principe de, de get uh, get current loop je ne sais plus le, le nom exact de mais qui permet voilà de, de récupérer la, la boucle qui est actuellement exécutée et pour pouvoir lui, lui ajouter de nouvelles tâches par exemple donc ici c'est simplement j'utilise un attribut de classe current que je que je réinitialise à chaque à chaque début de boucle Je vais juste rajouter une chose là-dessus, c'est que c'est vraiment pour l'exemple, c'est pas du tout thread-sale, c'est pas utilisé en vrai, parce que si on avait plusieurs boucles entre elles, bah c'est jamais réinitialisé, donc ça peut entrer, mais C'est juste pour montrer l'idée. À partir de, de ce qu'on a, qu a défini avant et de différentes tâches, on peut, on peut aussi, dans le boucle, rajouter le, le même utilité, utilitaire gazer qu'on avait dans AsyncIO pour ça, on va reprendre un peu le, la tâche waiter. donc pour rappel, elle avait juste un état, un état bouléen et elle s'arrêtait quand cet état était à tout Ici, on va l'améliorer pour lui ajouter un nombre, un nombre de notifications, en fait une fois qu'elle qu aura été notifiée n fois, elle arrêtera d'attendre. Ça va nous permettre par la suite de, de prendre n coroutines, d'instancier un waiter sur, sur ce même nombre de coroutines et que chaque coroutine notifie notifie le waiter quand elle a terminé de s'exécuter, ce qui fait que euh, si une tâche, euh, une tâche extérieure attend ce waiter, elle attendra bien l'exécution de l'ensemble des coroutines, et pas euh, juste de la... Enfin, le but, c'est d'éviter d'avoir à... à les attendre itérativement. On ne veut pas attendre la première, puis la deuxième, puis la troisième. On veut lancer les trois et s'arrêter d'attendre dès que les trois sont terminés. C'est-à-dire que la plus longue des trois a terminé son exécution. C'est pour ça que ça reprend la même boucle que précédemment, sauf qu'avoir plutôt qu'avoir un seul état un seul état de donne, on a plutôt un nombre qui va se décrémenter à chaque notification des coroutines. Et cette tâche asynchrone waiter améliorée va nous permettre de définir une simple coroutine glazer, qui, comme j'ai expliqué, va définir un waiter sur le nombre voulu de tâches. On est obligé de wrapper de chacune des coroutines pour, après son exécution, notifier le, le waiter. Donc, c'est ce que je fais ici euh, facilement en, en définissant une, une autre coroutine TaskWrapper qui, euh, qui va prendre la tâche en paramètre, qui va attendre qu'elle se soit terminée et, et qui va notifier le waiter. Donc, c'est tous ces TaskWrappers qui s'exécuteront se, en concurrence et, et qui permettront donc euh, d'obtenir toutes les notifications à la fin. Ensuite, il suffit, donc pour l'instant, il ne s'est encore rien passé, c'est juste des définitions, mais pour chacune des tâches qui nous est donnée, on, on va pouvoir récupérer donc, la boucle courante et lui demander d'ajouter les tâches en question. Donc, euh, si on s'arrêtait juste avant le wait, on aurait fini, notre boucle notre boucle continuerait de, de s'exécuter, sauf que ce qu'on veut, c'est pouvoir réagir après, enfin à la fin de l'exécution de, de ces différentes tâches, d'où le wait de waiter, ici j'aurais pu mettre un, un look print après, C'est pas grave pour la typo, mais en gros le but c'est de c'est de bien voir que notre, notre tâche continue d'être active une fois que toutes les coroutines sont, ont été exécutées et qu'elle euh, qu sera active à ce moment-là. Donc pour reprendre l'exemple précédent avec.. Euh, euh, avec les, les print messages, donc on voit bien toujours les, les mêmes messages qui, qui s'intermènent les uns avec les autres, nos coroutines qui sont exécutées de façon concurrente, et le, et le gazette qui reprend la main à la fin pour, pour faire n'importe enfin, quel traitement qui, qui pourrait lui être utile. Alors à partir de ces juste quelques, quelques petits utilitaires-là, enfin notamment le, le skip et, enfin et le gazer, c'est déjà possible de, de développer toute une lib' asynchrone avec, euh, avec quelques autres choses de la, de la lib standard. Donc, par exemple, euh, ici je vais montrer quelques, quelques petits outils pour, euh, pour manipuler les sockets. Donc, il va juste euh, s'agir d'un wrapper autour, euh, autour du, du, type, euh, du type socket, du module socket de Python. Et, et utiliser select, euh, select qui est un enfin, Unix pour savoir quand un, quand un fichier est disponible en lecture ou en écriture. Ça va nous permettre, en fait, plutôt qu'être plutôt qu bloquant sur une lecture ou sur une écriture, de savoir quand, le, quand la socket est disponible, et donc de rendre la main à la boucle si jamais elle n'est pas. Ce qui permet à la boucle de, de gérer d'autres événements pendant ce temps-là. Par exemple, dans le, par la suite, il y, aura, il y aura un serveur et un client euh, qui s'exécuteront en même temps. Donc le, la boucle pourra donner la main euh, à la fois aux, aux clients et serveurs quand ce sera nécessaire. Donc je, je définis une, une classe euh, socket assez simple pour l'instant qui respecte le même protocole que la, que la classe Socket de Python, c'est-à-dire qu'une méthode close qui ferme, qui ferme la connexion et une méthode final qui renvoie le numéro du fichier, ainsi que le, le protocole des gestionnaires de, de contexte donc pour, pour utiliser avec un bloc quiz qui permet de, de fermer automatiquement la Socket en sortie. Et j'utilise Select donc pour, pour définir différentes euh, tools pour, pour attendre en lecture et en écriture sur, sur la socket qui sera passée en parallèle. Maintenant je vais pouvoir ajouter dans cette, euh, dans cette classe quelques, quelques méthodes de, pour outils utilitaires pour gérer, pour gérer la connexion donc, notamment des bah, wrappers donc, aux méthodes existantes sur les sockets un bind pour, pour miner le serveur et le listen ensuite pour attendre les connexions et un connect du point de vue client qui se connecte aussi à une adresse, une adresse qui sera donnée. Ensuite on a des, des méthodes un peu plus intéressantes. Donc, Déjà la, la méthode accepte qui est euh, à nouveau un wrapper côté, sur le, qui serait utilisé pour les sockets serveurs qui permet d'obtenir euh, une connexion client. Ici il y a une petite chose qui change par rapport, au, par rapport aux, autres, aux autres méthodes, c'est qu'en fait le, donc le accept, euh, accept du type socket va nous renvoyer deux, deux paramètres qui sont euh, la socket du client qui, du client qui s'est connecté et son adresse. Bon, ici son adresse euh, nous est pas vraiment utile, mais ce qu'on aimerait faire c'est frapper le, le client dans notre propre type socket pour l'utiliser de la même manière, donc le, le return c'est classe de client. Ensuite les méthodes qui nous serviront le plus, donc euh, redv et send, qui pareil reprennent, euh, reprennent la même signature que les, que les méthodes de socket, mais ils font simplement une attente, euh, une attente sur, les, sur le, la socket, soit en lecture, soit en écriture, pour euh, on voit ici avec Pauline et Paul Howe pour être sûr qu'elle soit disponible et que l'opération sera un peu plus grande. Ici, c'est juste une petite fonction utilitaire pour, euh, pour que les exemples soient plus courts par la suite. Donc, euh, une, euh, une fonction socket qui prend des types par défaut et qui instancie notre classe avec les, les, les paramètres. Et qui ferait l'objet socket socket tout seul pourra voilà. utiliser IOSocket socket pour juste juste déclarer notre serveur. Donc maintenant on a, on a tout ce qu'il faut dans, la, dans, le, dans le type le petit socket pour pouvoir pour pouvoir des sockets et les utiliser de manière asynchrone. Donc c'est pour ça ici je définis ensuite juste un, une coroutine qui va faire office de serveur et une de client. Donc le, elles vont enfin, elles je me suis IP sur le port 8080 -80 de la machine et le, le but c'est juste que le serveur va gérer un seul client, il va recevoir un seul message, non, s'il un seul message, il va l'envoyer le à l'envers. Et le, le client va se connecter au serveur, va envoyer un message, et va aussi terminer la connexion. Et donc le, le gazer ensuite va permettre d'exécuter les, les deux en même temps dans la boucle événementielle. Bon j'ai toujours le ND précédemment qui s'affiche à la fin du Gazer. Mais, euh, mais on voit bien que les, les deux ont réussi à communiquer. Il n'y a, a aucun problème de blocage. Euh, la boucle a réussi à correctement donner la main à l'une ou à l'autre quand c'était nécessaire. Maintenant, voilà, j'ai montré la, la tâche interrupt qui permet, de, qui permet de, faire, euh, bah de faire des interruptions et de rendre la main à chaque étape. Mais comme je le disais, c'est vraiment très inefficace parce que la boucle est obligée de rendre la main à chaque itération. Mais quand on fait un streak par exemple de 10 secondes, que le socket n'est pas disponible, que les waiters, on, on sait qu'il en a encore pour, pour 5 notifications à temps, bah, ça ne sert à rien de les, de les recadencer, vu qu'on enfin, sait qu'ils vont vous rendre la main tout de suite et qu'ils n'ont pas fini leur travail. Donc l'idée, ce qui serait bien, c'est que la, la boucle ait un peu conscience de ça et qu'elle évite de, de scaler des tâches qui ne qui, qui feront rien, qui, qui, vont juste, euh, qui vont juste prendre un peu de, un peu de temps peu de temps processeur pour, euh, pour rendre la main à nouveau. Et donc pour ça, Asyncaio utilise un, un mécanisme de, de futures par exemple. On le, on le, voit, on le voit facilement avec, euh, par exemple en utilisant la Asyncaio SIP avec une valeur. Si j'essaie de l'exécuter dans mon propre moteur asynchrone, je vais avoir une belle erreur. Euh, voilà, donc le, la stack trace n'est pas la plus la plus compréhensible possible, mais ce qu'on voit c'est que ça part de futur. En fait, le, le, yield, le yield que j'ai utilisé dans, euh, dans mes tâches pour rendre la main à, à la boucle événementielle, je l'ai toujours utilisé sans rien, sans expression derrière, c'est-à-dire qu'il qu envoyait non, mais il pourrait très bien être accompagné d'une valeur. Et c'est ce qui se passe ici dans le cas du euh, de 21 notre, notre yield de renvoie un objet de, de type futur. Et en fait, la Syncaillot détecte que cet objet n'est jamais, euh, jamais utilisé et c'est pour ça que ça plante, parce qu'il euh, enfin, il voit que l'utilisation qu'on en fait n'est pas, pas claire. Donc, euh, ce, ce mécanisme de future, ce serait assez, euh, assez bien de pouvoir le, le mettre en place de, de notre côté. Et donc, pour ça, en fait, ça va ressembler un peu à ce qu'il y avait euh, au niveau de la classe waiter. C'est-à-dire que la future, ici, ça va juste euh, euh, dans. Enfin, son, son itérateur va s'occuper juste de rendre la main à la, à la boucle en, en, lui la, en lui passant la future en question parce que le, la boucle n'a aucun autre moyen de connaître, euh, de connaître la tâche en cours d'exécution. Tout ce qu'elle connaît, c'est ce qui lui est donné au départ sur le latest, c'est-à-dire la, la coroutine englobante. Mais si la coroutine attend un quelconque objet, la boucle ne le connaît pas. Donc c'est ce yield qui permet de, de donner, euh, d'indiquer à, à la boucle quel, quel futur on va attendre. Et ensuite, j'ai juste une insertion ici, euh, qu'on verra, qui n'est jamais, jamais fausse, mais qui, en fait, la, la future, contrairement à, à la classe Waiter, ne sera exécutée que deux fois, avant, avant l'attente pour, pour l'initialiser, et après, une fois que la condition aura été remplie. Si elle a été utilisée une troisième fois, c'est-à-dire deux fois avant, avant que la condition soit remplie, on aurait une erreur, parce que ce n'est pas du tout le, le cas d'utilisation. Pour l'instant, c'était euh, vraiment pas grand chose, mais ce qui serait intéressant, c'est que cette future, on puisse, euh, puisse l'associer à une tâche et qu'on puisse influer sur elle. Donc, c'est pour ça ici, j'ai défini une task canon qui sera en fait euh, redéfinie par la boucle événementielle quand elle recevra une future et une, une méthode set euh, qui sera en fait un callback qui sera appelé quand on voudra notifier que la future, que sa condition a été remplie. Et donc, euh, donc celle-ci va bah, bah, s'occuper de changer l'état et surtout de reprogrammer la tâche qui est associée, ce qui permettra à la tâche qui est en attente d'une future de reprendre son exécution euh, suite, suite à cette notification. On est obligé de mettre un peu euh, à jour le code de notre boucle maintenant pour, euh, pour bah, traiter, euh, traiter ces objectifs futurs. Donc, euh, la, la seule différence, c'est que euh, ici sur le sur le retour euh, le retour de Next, donc on, on peut maintenant récupérer un objet et on va regarder si cet objet est une future et si c'est le cas, bah, on va juste euh, on va juste lui associer la tâche courante pour que, pour qu'il sache euh, qu sache qu'est-ce qu'il attend et aussi surtout on va ajouter la tâche euh, la tâche aux tâches courantes seulement si elle n'a pas envoyé de future pour éviter éviter des doublons éviter des problèmes de de recadencement, euh, inutiles et inutile Maintenant, donc on, a, on a bien un mécanisme de future, mais en fait, euh, on a juste une, une méthode set qu'on est obligé de déclencher à la main. Donc on n'est pas beaucoup plus avancé que précédemment. Ce qui serait bien, c'est pouvoir, euh, ça s'appelle une boucle événementielle parce que ça gère des événements, pouvoir utiliser ces événements pour, euh, pour déclencher automatiquement nos futures. Et donc ici, le, le plus simple à mettre en place, ce serait une, une gestion d'événements temporels. Et donc c'est pour ça ici que je, je définis une simple classe euh, TimeEvent. Qui va, qui va associer en fait une, une future à un temps et qui sera gérée automatiquement par la boucle événementielle. Donc j'ai envie que, ce, que ces objets type TimeEvent soient, soient ordonnés pour, pour pouvoir permettre de facilement accéder à, au prochain événement à, à s'exécuter. Et il faut à nouveau, à nouveau mettre à jour la boucle pour ajouter donc maintenant une méthode CallLater qui va, qui va recevoir une, une future et un temps et qui, donc, c'est sur le, le même principe avant que le, le wait step until sauf qu'ici, ça va être géré directement par la boucle. Cette boucle va instancier un, un événement temporel et l'ajouter à sa liste des événements donc ici, de ces hanglers. Euh, J'utilise un objet de type hip euh, juste pour avoir voilà, une liste ordonnée et pouvoir facilement utiliser euh, self point zero 0 pour avoir le le prochain événement temporel dans le temps, ce qui m'évite à chaque itération de parcourir tous les événements pour connaître le, le plus proche. Et donc je mets un niveau à jour ma, ma boucle événementielle juste pour les, euh, les les quelques lignes au début du bloc début du block wild, qui permettent en fait de, bah, de regarder si j'ai des, des handlers qui sont enregistrés et si c'est le cas donc de récupérer le premier événement temporel si son temps était dépassé, donc si actuellement dans la boucle, on, a, on est plus loin que là où on voulait exécuter l'événement, c'est-à-dire que enfin, c'est le moment de le lancer. Dans ce cas-là, on récupère l'événement, la, la, la future qui est associée et on, et on appelle la méthode de notre future qui permet de la notifier. Donc en cascade, euh, ça va automatiquement reprogrammer la, la tâche dans la liste des, des tâches courantes, ce qui fait que notre notre tâche qui est en attente d'un SLEEP va pouvoir reprendre son, son exécution à ce moment-là. C'est pour ça qu'ici je redéfinis facilement la, la coroutine SLEEP qui maintenant donc, va s'occuper d'instancier une future et de demander à la, à la boucle événementielle courante de, de notifier cette, cette future dans, dans t secondes. Et ensuite bah, un away de la future pour ne pas faire ça pour rien. Et donc je définis ensuite une, une coroutine simple comme, comme je, comme je l'avais avant qui va simplement afficher un message et faire, un, et faire une attente de 5 secondes entre les deux. Sauf qu'ici les 5 secondes sont gérées par un mécanisme de futur et pas, et pas d'interruption comme précédemment. Euh, voilà donc c'était tout pour le, pour le contenu du, du moteur asynchrone en lui-même. Maintenant, je voulais juste parler de, de quelques fonctionnalités qui a apporté, qui a apporté Python, Python 3 sur ces dernières années, donc suite à Python 3.5 qui a ajouté vraiment des simplicités autour des coroutines. Il y a des nouveaux outils et des nouveaux blocs qui ont été introduits, donc notamment le, les async-for pour, pour gérer des, des itérateurs asynchrones et les async with pour gérer des gestionnaires de contexte asynchrones. Euh, donc, pour rappel, un, L'itérable, déjà en Python, c'est un, un objet qui possède une méthode spéciale `__iter__` qui renvoie un itérateur, et un itérateur est un objet enfin, qui possède une méthode spéciale `__next__` qui renvoie à chaque appel le prochain élément, et qui, aussi, enfin, qui possède aussi l'iter. Et, et donc, de, de, manière, de manière équivalente, l'itérable asynchrone va être, va être un objet qui possèdera une méthode aiter qui, qui renverra un itérateur asynchrone. L'itérateur asynchrone, lui, aura une méthode qui sera une coroutine annexe qui renverra le prochain élément. C'est à dire que l'itérable asynchrone en lui-même n'a rien d'asynchrone. On fait juste un appel à iter dessus pour récupérer l'itérateur qui lui fera vraiment une exécution asynchrone à chaque, à chaque étape. Euh, de ma, euh, oui, de manière similaire, on avait une stop iteration dans les, dans les itérateurs, on a une stop async iteration dans le cas des itérateurs asynchrone. Donc, ça, ça vous permet ici de définir par exemple une classe arrange, qui est une sorte de, de range un peu limité, et qui est qui asynchrone, qui, fait un, qui attend une seconde entre, entre, chaque, entre chaque message envoyé. Donc, donc ça ne sert à pas grand chose, mais on peut imaginer des exemples plus parlants d'itérateurs de, de de, asynchrone, par exemple, qui attendrait, qui attendrait sur une connexion réseau, qui recevrait des messages et qui les produirait sous forme d'un générateur. Donc là c'est un code niveau du annexe un peu compliqué vu qu'il est, qu est appelé à chaque étape, mais donc on a bien, on regarde si on a, si on a dépassé, si on a dépassé la limite, si oui on a l'itération comme quoi on a, on a consommé toutes les valeurs, sinon on attend, on, on envoie la valeur et on, et on incrémente pour passer à la suite. Et comme on peut le voir, donc on, peut, on peut très bien utiliser ce... Ah, ça, c'est de la syntaxe de base Python qui définit les tâches, c'est utilisable depuis n'importe quelle coroutine et ça marche très bien avec, avec le moteur asynchrone qui a été défini dans les slides. Ça prend un peu de temps à s'exécuter, mais voilà, ça, ça fonctionne correctement. Et en, donc ça c'était du Python 3.5, mais Python 3.6 est arrivé avec une nouvelle fonctionnalité qui permet de simplifier beaucoup le code de range qui était avant, mais qui tient maintenant en 4 lignes, euh, avec des générateurs asynchrones, donc euh, exactement le même principe que des générateurs avec le, le mot-clé IN, sauf qu'ici on a, a un def à la place du ASYNC, ce qui fait qu'on a on définit un générateur asynchrone qui peut utiliser tous les mots-clés liés à l'asynchrone et tout l'environnement du moteur. C'était pour les itérateurs et générateurs, maintenant je vais parler un peu des gestionnaires de contexte. Donc, Sur le principe qu'un qu gestionnaire de contexte en Python a des méthodes spéciales Enter et Exit qui permettent donc de gérer l'entrée et la sortie, la sortie du contexte, la gestion d'exception en sortie et toutes les libérations de ressources qui peuvent être nécessaires. Un gestionnaire de contexte asynchrone va avoir le même type de méthodes spéciales Enter et Exit Sauf que ces méthodes seront des coroutines et qu'elles pourront faire euh, donc appel à des, à des tâches asynchrones à l'intérieur. Donc euh, ici je définis par exemple quelque chose de, de plus utile. Donc C'est un gestionnaire de contexte asynchrone serveur qui va prendre nos, nos classes socket qui ont, qui ont été définies, qui va simplement binder le serveur euh, et permettre d'attendre un client ensuite. Et donc on voit qu'à l'utilisation, ici j'ai un serveur de test, donc qui pareil. Euh, relance un serveur sur le port 8080 -80 de la machine, et va faire la même chose qu'avant, qu c'est-à-dire renvoyer de, le message à l'invite. Sauf qu'on a, on a notre, euh, notre gestionnaire de contexte asynchrone ici autour, qui, euh, euh, qui va s'occuper automatiquement de binder le serveur et de, et de le clore à la fin. Ici c'est un gestionnaire de, de contexte simple qui n'est pas asynchrone, parce qu'on n'a pas fait de, de wrapper autour de la classe de Socket. Ce qui ne servirait à rien vu que la méthode cause méthode implémentée n'est pas une coroutine. Donc on voit qu'on a bien le, le même résultat que précédemment, notre serveur qui se lance et qui renvoie le message à RSUP. Et même chose encore des, des nouveautés de Python. Donc ça c'était en 3.7 où la context qui existait déjà, qui permettait pas mal de, de faciliter, notamment la transformation de générateurs en, en gestionnaire de contexte, euh, est agrémenté d'un Async Context Manager qui permet la même chose de prendre un gestionnaire de contexte asynchrone et de le transformer en, de prendre un générateur asynchrone et de le transformer en gestionnaire de contexte asynchrone. En fait, l'interruption, se fait au niveau du yield, tout ce qui se passe avant euh, est exécuté dans le hunter, tout ce qui se passe après se trouve dans le exit. Et il y a la gestion des, des exceptions qui, qui englobe après les deux à ce niveau-là. Donc voilà, c'était, tout pour ça. Donc, euh, bien sûr, pour rappel, il est vraiment pas, euh, enfin, le but, c'est vraiment pas de remplacer euh, AsiCaio, ce qui est utilisé avec AsiCaio, par tout ce qui est montré là-dedans, ça fonctionnerait pas, enfin, ce serait très lent, très moche, tout ce que vous voulez, c'est juste de voir comment, comment ça fonctionne, qu'est-ce euh, qui est qu utilisé derrière, comment, comment s'agence un, un, moteur asynchrone, quoi correspond le qu canoncement des tâches, etc. Euh, si, si vous avez envie d'utiliser d'autres euh, moteurs Cassin Caillot, il y en a bien qui existe, par exemple Trio, sur mon dos que j'ai pas en euh, tête. Comme c'était affiché au départ, donc la, la conférence est en, en Creative Commons euh, by bah, SA, donc les, tout, le, tout le contenu, les, les codes, les slides, les différents. Les, enfin, le support peut être retrouvé sur le lien. J'ai mis un QR code, mais je n'ai pas vraiment pu l'essayer, mais j'imagine qu'il fonctionne correctement. Non. Il fonctionnait quand je, quand je passais quand je passais l'image PNG à Z bar, mais j'avais rien pour le scanner en vrai. Mais ça... après, ça peut être, ça peut être partagé d'une autre manière. Et voilà, donc est-ce que vous avez des questions mmh. Avec je voudrais parler un peu de l'expérience que tu as eue avec les tests unitaires euh, comme euh, Unitest ou PyTest par rapport à l'utilisation da 5 et de la possibilité de déboguer et de tester euh, efficacement si possible ou si euh, tu as eu des problèmes Donc euh, la, la question est de savoir si j'ai déjà eu une expérience avec euh, Unitest ou PyTest au niveau asynchrone et surtout du débogage euh, avec Alors Alors euh, bon, le débugage asynchrone euh, Enfin, c'est pas, pas plus simple que le débogage synchrone en, en Python, quoi. Les, deux, les deux sont des enfers, donc il a pas de. Enfin, ce n'est pas, pas plus compliqué dans ce sens-là, c'est pareil. Euh, par contre, au niveau, au niveau des tests unitaires, euh, j'utilise beaucoup PyTest et je n'ai pas rencontré de difficultés particulières avec euh, la synchrone à ce niveau-là. Enfin, ça gère très bien des, des test cases synchrone à l'aide de coroutines, euh, tout le mécanisme de, de Fixure, ce qui est aussi asynchrone. Enfin, je sais que. Sur les projets sur lesquels je travaille, on utilise énormément PyTest sur le truc. Donc, avec, avec le il y a tous les, mocs, tous les mocs nécessaires pour mettre en place l'environnement et j'ai non rencontré aucun souci là-dessus. Oui Est-ce que c'est possible d'avoir une petite explication de comment fonctionnent les variables de contexte euh, De contexte var. D'accord. Donc, la question est de savoir s'il peut y avoir une petite explication sur les contextes. Ah. Euh, oui, donc euh, dans Python, avant, euh, avant les environnements pleinement asynchrones, il y avait déjà des cas qui pouvaient se poser de, de volonté d'avoir des, des variables par exemple qui étaient locales à des threads. Donc, il y avait une, une classe threading.local qui permettait par exemple d'utiliser une, une un même nombre de variable, mais qui avait une valeur différente suivant le thread. Donc, c'est. Enfin, C'est ce qui permettait d'éviter euh, certains problèmes de concurrence et voilà, de vraiment stocker des, des valeurs qui étaient locales au thread. C'est un, un mécanisme qui n'existait pas dans le un contexte des coroutines. Euh, et donc si on, si on essayait d'utiliser des, des threading euh, points local depuis les coroutines, ben, ça se marchait dessus parce que euh, les, toutes les coroutines partageaient le, le même thread. Et donc en Python 3.7 a été ajouté là, les contextes VARDS, donc qui, qui reprennent ce, ce même principe de pouvoir, euh, de pouvoir stocker pour, pour, chaque, euh, pour chaque tâche asynchrone et toute, euh, et toute sa hiérarchie descendante. En fait, une, une tâche va pouvoir définir, définir une, une variable avec ses valeurs et toutes, euh, toutes les tâches qu'elle exécutera ensuite auront accès à cette, à cette variable. Mais ça permet à des coroutines exécutées en, en concurrence de Enfin, de partager de mes périodes, mais d'avoir des valeurs différentes. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si ça répondait la question. C'est donc, implicite. Comment C'est implicite, le partage de ce contexte. Est-ce qu'il y a une hiérarchie euh, Oui, mais en fait, c'est toutes les... Est-ce que c'est -ce est la boucle qui s'en occupe, ou est-ce que c'est euh, ajouter la tâche qui s'en occupe euh, Je ne euh, vois la... pas où est-ce que c'est situé. J'ai pas, pas regardé le code en détail, mais il me semble que c'est oui, la boucle je... événementielle qui s'occupe de, de ça. Par contre, les, les contextes pas j'ai pas creusé. Est-ce est que les autres librairies compatibles avec AsyncIO offrent euh, les variables de contexte aussi Normalement, oui, j'imagine, vu que c'est une fonctionnalité de Python et pas d'AsyncIO, mais euh, pareil, je peux, pas, je peux pas donner de, de réponse certaine là-dessus. Mais je pense que ça peut. Oui. D'accord. Je euh, voulais euh, savoir si tu avais joué avec le euh, multiprocessing et un euh, moteur euh, asynchrone, savoir si c'était euh, facile de faire la communication avec plusieurs loops d'événements dans des process différents et de partager par exemple, des données, partager des ressources ou euh, travailler sur la synchronisation. Alors la question de savoir si j'avais essayé euh, les environnements asynchrones avec du multiprocessing pour du partage entre les deux, euh, non, non, j'ai j'ai fait très peu de, de multiprocessing et quand j'en ai fait, je n'avais pas, pas du tout de, de moteur asynchrone autour. Je, je pense pas que ça pose spécifiquement de problème, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je vous remercie, je vais garder le micro parce que je dois annoncer la, la conférence, encore tout de suite. Ah voilà, ben merci.